Salut tout le monde et bienvenue sur euh, Football Therapist pour le deuxième épisode de cette série sur les biais cognitifs qu'on retrouve dans le football. Donc si tu n'as pas encore vu le premier épisode, je te conseille de le faire avant de regarder celle-là, euh, celui-ci. Aujourd'hui on va parler entraîneur euh, et formation, mais surtout scouting en premier, un, un domaine que j'ai aussi déjà traité en profondeur avec mes deux vidéos sur le processus de recrutement du Sevilla Football Club. Club qui cherche justement à, à avoir un, un maximum d'informations utiles sur les joueurs ciblés pour faire le, le bon choix ensuite. Même si c'est sûrement le modèle à suivre, le, le scouting euh, semble tout de même condamné à souffrir du biais de représentativité. Biais qui nous fait donner euh, trop d'importance à ce que l'on a observé et mémorisé. Le meilleur exemple de ce bien nous vient du livre Namex* que je vous recommande de lire, où il est expliqué qu'un grand club anglais a remarqué que ses scouts avaient l'habitude de rendre de, de meilleurs rapports pour les joueurs blonds que les autres, alors qu'à part en, en Scandinavie, le, le pourcentage de blonds par population n'est généralement pas très élevé. La raison présumée, cette couleur de cheveux attire davantage l'œil, si bien que leur contribution euh, devient plus marquante. Dans la même idée, la nationalité d'un joueur est une information qui peut avoir une grande influence sur le jugement qu'on en a. Pour le même livre, un agent a affirmé qu'il est bien plus facile de vendre un mauvais Brésilien qu'un bon Mexicain, car la nationalité impose une certaine autorité dans le cerveau. J'ai d'ailleurs aussi l'impression que ce mécanisme peut aussi avoir lieu avec d'autres informations sur le joueur en question, comme ça communication sur les réseaux sociaux, son surnom ou encore l'apparence de son corps, incluant notamment sa couleur de peau. Et là, je vais m'expliquer, car avant de vous montrer la vidéo d'une situation où, où deux joueurs de, de Première Ligue vont, vont essayer de, de récupérer le ballon face à l'autre, un hein, duel, quoi, j'aimerais brièvement vous les présenter. On a d'un côté Carlos, San... Carlos Sanchez, né dans le département le plus pauvre de Colombie. C'est un milieu qui se considère très fort mentalement et physiquement et qui pèse 80, euh, 82 kg, c'est donc... Pas surprenant que son surnom soit la Roca, le rock Et du haut de sa taille de 1 m, il, il dépasse Jamie Vardy, l'autre joueur en question, de, de plusieurs centimètres, mais, mais surtout de plusieurs kilos, lui, lui faisant seulement, euh, l'anglais faisant seulement 74, 76 kilos. Et bien que, et bien que le Colombien ne que très rarement des photos de lui en salle de sport, bah, cela le laisse tout de même penser qu'il y va régulièrement quand on voit son physique... Contrairement à Jamie Vardy qui affirmait lui ne, ne pas y aller même malgré le fait qu'on a essayé de l'y amener. Pourtant encore peu connu euh, lors de ce cinquième match du, du championnat remporté par Leicester, c'est bien l'Anglais qui va remporter son duel face à Carlos Sanchez. Plus léger, un joueur peut donc très bien faire bouger un adversaire plus lourd en arrivant avec une vitesse suffisante vers lui et en dirigeant bien le poids de son corps. Ça serait également une erreur de croire qu'un qu joueur va, va gagner de nombreux duels aériens uniquement parce qu'il est relativement grand. Euh, C'est complètement négliger les, les véritables conditions pour être bon dans ce domaine, bon de la tête en général, à savoir bien estimer la trajectoire du ballon, arriver au bon moment au bon endroit, en sautant à la bonne hauteur, puis envoyer la balle où il faut avec la force qu'il faut. Cela montre, montre donc bien que pour juger complètement un joueur, aptitude, aptitude physique incluse, il faut le voir sur le terrain dans, dans, et dans des contextes différents et pas seulement avec des clips où l'on voit uniquement ses actions avec ballon. Cette segmentation rappelle d'ailleurs les vidéos highlights des matchs qui peuvent justement aussi nous biaiser en nous faisant regarder surtout positivement les attaquants et négativement les défenseurs. Mais parlons maintenant plutôt des entraîneurs, puisqu'eux aussi euh, peuvent être avantagés ou désavantagés par ces biais cognitifs. Le, leur image joue en effet forcément un rôle quand, on, quand leur club commence à songer à un possible licenciement, tout comme lorsqu'il s'agit d'en engager un nouveau ensuite. Le cas le plus éloquent est sûrement celui d'Andrea Pirlo, qui avait été euh, choisi pour diriger la, la Juventus, avec comme unique expérience celle d'avoir dirigé l'équipe réserve du club turinois lors de leur présaison le, pré le, le mois précédent. Évidemment, il n'avait pas ses diplômes d'entraîneur, mais il a, quand même, il a quand même dû être bien aidé par la classe qu'il incarne. Et je pense ici notamment au style de joueur qu'il était. Un des meilleurs milieux de terrain, euh, il est réputé pour son intelligence de jeu. Mais est-ce qu'un joueur qui comprend le jeu est par nature un bon entraîneur Je dirais qu'il a forcément plus de potentiel qu'un qu autre pour adapter au mieux son équipe à l'adversaire, y compris en cours de match. Mais ce n'est qu'une partie du travail d'entraîneur, puisqu'il faut ça aussi savoir transmettre de la motivation et ses idées aux joueurs, notamment en planifiant chaque entraînement minutieusement. Alors Pirlo peut très bien devenir un grand entraîneur, mais c'est indéniable que sa, nom sa nomination à la tête d'une des meilleures équipes d'Italie était assez irrationnelle, puisqu'il n'avait tout simplement même pas eu l'occasion d'améliorer nettement le niveau d'une équipe, et de ses joueurs auparavant, il n'a pas, pas fait ses preuves finalement. Sans oublier qu'un certain temps d'expérience est quand même nécessaire pour améliorer les des détails de ce travail quotidien qui, qui peuvent faire la différence. Quant aux coachs travaillant dans la formation, souvent eux-mêmes responsables des détections, ils doivent se méfier de ce qu'on appelle l'âge relatif, le fait que deux enfants du même âge peuvent avoir un, un développement physique et une croissance différente. surtout qu'un enfant né le 31 décembre d'une année se retrouve généralement à jouer contre des enfants qui peuvent être nés le 1er janvier de cette même année, si bien que ces deux aspects expliquent notamment la différence de taille qu'on peut retrouver sur les, sur les terrains à partir de l'âge de 12 ans, âge auquel certains commencent justement déjà à beaucoup grandir généralement. Il faut donc veiller à ne pas trop se laisser impressionner par les actions résolues presque uniquement par cette différence physique, euh, car c'est surtout les, a, les aptitudes technico-tactiques qui, euh, qui doivent primer pendant l'adolescence. Euh, Puisque l'objectif d'une académie est de former des jeunes, pas de gagner euh, absolument le, le championnat U12. Il faut choisir les jeunes au, au plus fort potentiel et donc pas forcément les meilleurs à l'âge de 12 ans. Former des jeunes et, et entraîner la première équipe euh, d'un club est d'ailleurs vraiment euh, différent. Dans un cas, une analyse de, de l'adversaire est idéalement faite pour pouvoir adapter les entraînements de la semaine en fonction des probables situations de jeu qui vont avoir lieu euh, au match du week-end, tandis que dans l'autre peu importe comment jouent les adversaires du week-end il, il doit idéalement y avoir un véritable programme de formation qui doit être suivi pour que tous les joueurs puissent assimiler les différents concepts de jeu qui existent, j'en ai déjà présenté plusieurs sur la chaîne avec une playlist consacrée à ce sujet car tout comme les situations de jeu que l'on cherche à provoquer à l'entraînement, ces apprentissages doivent avoir lieu une fois dans la vie des footballeurs pour qu'ils puissent à terme améliorer leur prise de décision sur le terrain Puisqu'une fois dans un grand stade bruyant, ce sont eux qui devront choisir leur position, leur orientation corporelle ou encore le joueur à qui il faut donner le ballon. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas vouloir trop commander les joueurs en formation, surtout le, le, le porteur de balle, car ils doivent aussi apprendre à reconnaître eux-mêmes les éléments nécessaires à, à ces prises de décision. Donc, par exemple, si euh, un joueur se place faux, plutôt que de lui dire exactement où il doit se placer, bah, euh, dites-lui... Euh, Ouais, place-toi où il faut ou bien euh, est-ce que tu penses que tu es bien placé là et, et c'est lui qui doit chercher ensuite euh, des, des éléments pour, euh, pour corriger sa position voilà ça c'était un petit exemple mais c'est déjà tout pour moi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de me lâcher un like me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais, ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le crois ciao ciao